Jour 10, jour 10, jour, jour 10, jour 10, nous sommes le jour 10 Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon j'ai commencé en disant que nous sommes au jour 10 Nous sommes au jour 10 du challenge En fait, c'est le dernier jour du Belly Blaster euh, Si vous avez suivi toute l'aventure jusqu'à aujourd'hui, vous savez de quoi je parle Mais sinon, n'hésitez pas à voir les dix dernières vidéos Parce qu'il y a eu la vidéo 0 plus 9 Donc, de, ce, de cette expérimentation De cette expérimentation que j'ai voulu faire Pour voir comment est-ce que mon corps allait réagir avec une augmentation de glucides euh, via les fruits et quelques sucres lents et jusqu'à présent ça se passe bien en fait nous sommes le dernier jour et voilà Ici dans cette chaîne, on parle de santé. Bien que je ne sois pas une professionnelle de la santé, je suis juste une simple maman qui fait de son mieux pour garder la forme. Alors ici, on parle donc des idées, des astuces, des recettes aussi pour vivre en mode keto cétogène sans se prendre la tête. Mon alimentation principale c'est cétogène que j'ai adopté plus d il y a plus de bientôt deux ans, <rire> bientôt deux ans et <coughs> C'est une alimentation que j'aime beaucoup. Mais j'ai constaté que ces derniers mois, il se passait quelque chose que je n'arrivais pas à très bien expliquer. Euh, j'avais des éruptions, j'avais le corps qui démangeait beaucoup. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et euh, j'avais lu quelque part que si on augmente, enfin si, que ça peut arriver, que lorsqu'on euh, réduit beaucoup les glucides pendant un certain nombre de temps, euh, ça peut arriver. Mais c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus chez les femmes asiatiques, mais bon, ça peut arriver aussi peut-être à une femme euh, noire comme moi. Donc, je me suis dit, ok, je veux bien augmenter les glucides, mais il faut que je, je fasse attention, que je sache comment le faire, sinon je risque de prendre tout ce que j'ai déjà, tous mes efforts, ils peuvent aller à, à l'eau. Et donc, quand je suis tombée sur ce programme, euh, que je suis en train de tester en filmant euh, ça m'a paru, paru sensé ça m'a paru avoir vraiment du sens c'est destiné aux femmes de plus de 40 ans et moi je suis dans la quarantaine et ça dit comment est-ce qu'on peut combiner des, des, des repas euh, au, au petit déjeuner, au lunch, au dîner euh, comment on peut les mettre ensemble pour avoir un, un, des apports nutritifs optimaux dans son corps et perdre du poids alors j'ai dit ok je vais tenter ça et je vais voir comment je vais me sentir dans mon corps parce que je voulais vraiment me sentir mieux et euh, si en plus de ça je perds du poids ça c'est le bonus parce que je vais bien atteindre mon poids santé qui est autour de 145 livres maximum donc j'ai commencé ce programme autour de 154 euh, parce que après mon jalouseux j'ai tout repris jusqu'à j'étais déjà en train de déborder là <rire> donc voilà mais aujourd'hui en fait je vais Montrer le jour 10. Je ne veux pas encore parler vraiment de la conclusion. Euh, je, au niveau de la conclusion, je pourrais dire finalement ce que j'en pense. Mais aujourd'hui, le jour 10, qu'est-ce qui est prévu Il est prévu euh, au petit déjeuner. Hum, je pense que je vais aimer ça. C'est du roux grec avec euh, un peu de fruits, avec un peu de noix et tout ça. J'aime ce genre de petit déjeuner. Et le lunch, c'est du saumon avec euh, mélange de noix et des légumes, euh, tout simple. Et le soir, c'est du poulet. Et euh, collation, on a une collation d'avocat. l'avocat. Je disais hier que j'ai l'impression que je mange beaucoup parce que je ne suis pas habituée à manger trois fois plus collation. Je suis plus habituée à manger deux fois, deux fois par jour et parfois avec une collation. Donc, euh, après cette journée-ci, euh, je vais probablement revenir à mon deux fois par jour, mais euh, en essayant de voir comment le faire de façon optimale, en tirant le meilleur de ce programme et voir comment je vais le faire. Ok, donc, sans plus tarder, on va voir comment la journée se passe. <rire> Est-ce que j'ai oublié quelque chose Ah oui N'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur le bouton de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes et si vous faites déjà partie de ma petite communauté merci mon premier repas du jour c'est du yogourt grec c'est prévu au menu euh, une tasse de yogourt grec là c'était presque fini déjà <rire> voilà ce que j'utilise donc euh, j'ai juste mis des fruits à l'intérieur les fruits des champs euh, un peu d'amandes et aussi, euh, je pense qu'il y avait aussi quoi d'autre Flaxseed. Flaxseed et un petit peu de la cannelle. Donc, c'est ça. Ce sera ça, mon premier repas. Il est presque midi. J'ai toujours un peu du mal à manger avant, mais c'est ça, le premier repas du jour 10. Il est presque 15 heures <rire> depuis mon yogourt... Euh... J'ai pas mangé, j'ai déjà très très faim, ce repas-ci, c'est ce que je devais manger le soir, c'est en fait les restes, il y a un reste de poulet, avec les légumes, ici j'ai changé un peu par rapport à ce qui était proposé parce que vraiment, j'ai pas le temps maintenant d'apprêter ce, ce que je devais faire, je vais le faire pour le soir, c'est du saumon, donc maintenant c'est les restes que je mange avec les restes de salade, les restes de légumes, ça peut faire l'affaire je pense, en tout cas j'ai très très faim. mon repas du soir c'est du saumon du saumon euh, j'ai un petit peu modifié parce que euh, la recette ici disait dit ici que il faut euh, euh, un kiwi il faut une pomme carotte céleri un peu tout ça bon moi j'ai juste pris une salade qui venait avec, avec des pommes et ça va m'aller comme ça là. je pense que c'est bon et on dit aussi qu'on peut prendre du riz brun ou quinoa, j'ai dit non, ça poisson sème, ça, ça ira, ça ira. Donc ça c'est pour le jour 10, le dernier jour. Yay. Yeah. Yeah, c'est donc ça, le dernier repas du jour 10 et du dernier jour de, ce, de cette expérimentation, ce challenge, tout ce que vous voulez. J'ai donc terminé ainsi. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai fait juste parfois des petites modifications, mais j'ai essayé de tenir, de tenir, de garder le rythme jusqu'à la fin. Et euh, je suis très contente d'avoir pu faire ces 10 jours plus 1, donc 11 jours d'expérimentation. De, en augmentant un petit peu les glucides pour voir comment mon corps va réagir comme vous pouvez le voir je, je, je suis vivante je ne <rire> je, je suis pas morte <rire> mais j'ai même l'impression que ça m'a fait un plus grand bien mais euh, d'ici demain ou après demain je vais faire une vidéo qui va parler de qui va résumer tout ça et qui va dire mes impressions finales qui va qui va dire combien de, de poids si j'ai perdu et combien donc euh, c'est fini pour euh, la, le jour euh, euh, 10 encore une fois si vous n'êtes pas encore euh, dans, dans ma, cette communauté n'hésitez pas à vous abonner euh, n'hésitez pas aussi à poster vos commentaires comment se passe votre journée où est-ce que vous en êtes bientôt c'est l'été ok même comme on est en confinement il faut être en forme parce que <rire> Peut-être qu'on va avoir plus de liberté pour, pour sortir, pour profiter du, du beau temps. Alors, il faut être léger. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi durant cette aventure de 11 jours. Et je nous souhaite à nous tous de continuer à nous nourrir que du bon. A bientôt.